La justice à deux vitesses, une justice pour le pouvoir en place et une justice pour le peuple. L'audit de cause est la séparation des pouvoirs, l'élément de base à l'essai d'une démocratie pour la suppression annoncée d'une justice indépendante. Juge baratineur. Incapable de nous défendre contre des hommes en cravate, mais quand même soucié de se faire payer pour ses dites compétences, mais inapte à faire ce qu'on lui demande. L'initiateur des poursuite judiciaire qui ne respecte pas la procédure pénale, qui ne répond jamais à nos requêtes, moins encore aux droits, en refusant de s'autosaisir. Classe en amance les plaintes de simples citoyens, quelles que soient leurs qualités ou leurs raisons, ou parfois même <rire> se permet de nous opposer en non-lieu. On se retrouve dans un Sénégal sans grande compétence, ni d'intégrité ou de raison, qui prétendrait nous faire avancer opportuniste, matérialiste, corrompu, doué pour le mensonge, le faux, la manipulation et la spoliation. C'est le profil et la norme qui est recherchée. C'est aux citoyen seul et désarmés de se défendre et de bien le comprendre. Il ne convient ni de vous engraisser, ni de vous agresser d'ailleurs, et encore moins de vous faire confiance. Pourquoi dissimuler des preuves d'association de malfaiteurs Pourquoi vouloir entraver à l'exercice ou à la saisine de la justice pourquoi porter atteinte à l'état civil ou encore autoriser la soustraction ou le détournement de biens, sans parler de la corruption passive ou active ou du trafic d'influence La concussion, l'abus d'autorité ou de pouvoir, l'abus de confiance, l'escroquerie et encore le harcèlement moral. Les faits sont punis par le droit pénal et je ne vous apprends rien. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autre un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Et vous savez mieux que moi que le juge qui refuse sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de preuves, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Donc, l'obligation de loyauté et de probité revêt un caractère absolu pour le magistrat. Il se doit d'être indépendant, impartial et intègre. C'est la loi qui lui reconnaît ses droits et obligations, qui résultent de ses principes fondamentaux, bases de la confiance publique, gage de celui-ci auprès de sa dignité et de son honneur. Ce qui signifie donc que toute inconvenance réelle ou supposée doit être évitée. J'accuse donc ce procureur du pouvoir d'avoir souillé mon avenir, d'avoir falsifié ma jeunesse, d'avoir soudoyé ma dignité en tant que justiciable. Ce juge qui avait pour devoir de me défendre et de me protéger préfère me contraindre sous menace de restreindre ma liberté afin de me culpabiliser et me faire passer pour une marginale. C'est cet homme-là à la peau rose en complicité avec des vendus qui a hérité à ma place. Ce malfaiteur m'a fait signer une renonciation en utilisant mes semblables. La majorité, pour ne pas dire la totalité de la fortune de mon père, est maintenant placée dans une entreprise anglaise nommée British Petroleum. B un désastre économique pour ma famille, dont certains ne se rendent toujours pas compte. Je les appelle des inconscients et la plupart sont mes jeunes frères. Choqué du mépris de cet homme qui bafoue les droits les plus élémentaires, j'ai décidé de publier sur cette scandaleuse affaire. En ce moment, c'est sûr qu'il a en tête de me condamner et me mettre en prison. De plus, je dis que la vérité et cela n'est pas condamnable. Par contre, surprendre la volonté de mes semblables par la ruse et les soumettre par la violence, cela ne les impressionne pas du tout. Celui qui n'est pas ses semblables est indigne d'être appelé un juste et encore moins un juge. Un citoyen honnête aurait honte d'un avantage qui serait préjudiciable à l'intérêt commun. Cela n'est bien évidemment pas le cas des personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Le pouvoir souverain nous appartenant suffit aux citoyens de vouloir pour qu'aucune force ne prévale sur leur volonté. Il ne peut s'en élever une autre dans la nation sans leur consentement. Par contre, si la jeunesse n'est pas capable d'être libre, qu'elle accuse sa faiblesse et non la liberté des désordres qui surviennent. Je demande que justice me soit rendue, les sommes détournées, restituées. La justice rejette tout le temps ses responsabilités en employant des inconséquents, illustration de l'incompétence du procureur de la République, à gérer les dysfonctionnements en matière de justice, en rejetant sa responsabilité et en s'alliant au pouvoir. Vous laissez en liberté des criminels, des voleurs, des escrocs, des individus sans scrupules. Cette bande organisée m'a spolié de mes biens, entraînant la destruction de milliers d'emplois, ainsi le déclin de l'industrie sénégalaise. Vous savez mieux que moi que le mot criminel n'est pas trop fort. La justice sénégalaise était devenue un repère de brigands. La justice sénégalaise n'est plus un contre-pouvoir. et ne respecte même plus les droits de l'homme. On se souvient d'ailleurs de l'affaire de Khalifa Sal ou encore de Karim Walt. Pourquoi on n'applique pas la même chose pour le frère du président L'incorruptible se fait rare dans les prétoires. Le mal a aveuglé le premier défenseur de la société. Un magistrat renégat qui déshonore la justice, ébloui par l'appât d'un gain injuste et malhonnête. L'autorité de cette administration n'est plus crédible. Il est temps d'assainir les tribunaux des brevilles galeuses.